Ça y est, on se retrouve eh bien, pour cette vidéo mensuelle. Salut Sébastien, tu le sais, tous les mois, eh bien, je publie une vidéo où je fais un point sur mon portefeuille boursier. Mais également aussi, dans cette vidéo mensuelle, eh bien, je passe différents ordres en bourse. Différents ordres par rapport à une somme que je détermine chaque mois, qui sont notamment, et cette somme est issue notamment, eh bien, de mes revenus locatifs, par rapport à mes investissements en immobilier. Tu le sais, moi aujourd'hui, je fais de l'investissement locatif, je fais également de la sous-location professionnelle immobilière et j'ai également une conciergerie d'appartement. Donc tous les mois, ces différentes activités me génèrent forcément eh bien des résultats, du rendement, euh, des dividendes ou tout simplement un salaire. Et l'idée, eh bien, c'est que je prenne une partie de ces, euh, tout simplement, de ce cash qui est disponible et que plutôt qu'il soit à dormir en banque, eh bien au contraire, je l'investis dans eh bien, euh, donc des placements boursiers. Alors, avant toute chose, je voulais quand même préciser que je ne suis pas un conseiller en investissement, bien évidemment. Alors, je n'ai pas de diplôme reconnu par rapport à ça, mais par contre, je partage librement eh bien mes expériences que je suis en train de mettre en place. Mais ça n'empêche que vous devez faire vos propres recherches personnelles pour savoir eh bien dans quel type d'action ou dans quel type eh bien de domaine d'activité vous devez investir votre argent, puisque eh bien évidemment, ce n'est pas sans risque. Alors, par rapport à ça, et on va commencer dans quelques instants, bien évidemment, moi aujourd'hui, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, puisque j'ai lancé ce challenge en juin dernier. Donc, ça fait maintenant plus de six mois que j'ai lancé ce challenge. Et l'idée eh de ce challenge, c'est tout simplement me générer au bout d'un certain temps des revenus passifs grâce à la bourse. Alors, bien évidemment, il va s'écouler du temps puisque je suis sur une projection plutôt euh, long terme, c'est-à-dire que je ne fais pas du, ce qu'on appelle du daily trading, je ne suis pas là à vouloir trader absolument une action et la revendre derrière un mois plus tard, pas du tout. Moi, généralement, quand j'investis dans une action, c'est pour me projeter sur du long terme, un peu euh, au modèle de, notre, euh, voilà, de notre, euh, celui qui nous, qui nous inspire le plus aujourd'hui, c'est quand même Warren Buffett qui est quelqu'un qui a une vision très très très long terme, voire même sur des générations. C'est... Voilà, c'est quand même assez long. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Parce que tout simplement, l'idée, c'est de faire ces différents placements. Donc, des placements dans des actions qui sont principalement des actions à distribution de dividendes. J'avais déjà expliqué pourquoi j'avais pris plutôt cette stratégie euh, plutôt que d'aller sur des actions qui sont peut-être moins cotées, mais qui derrière vont avoir un meilleur rendement. Parce qu'il y a toute cette histoire aussi qu'à chaque fois qu'il y a une distribution de dividendes, il y a ce qu'on appelle un détachement de coupons. Hein, C'est-à-dire que tout simplement, mécaniquement, l'action a tendance à rebaisser puisqu'il y a une distribution de dividendes. Ça paraît assez logique, mais à mon sens, il faut plutôt avoir une vision plutôt long terme et sur le long terme, au contraire, moi, je suis persuadé que l'action va, eh bien, être en croissance. Mais encore une fois, ma stratégie est vraiment sur la distribution de dividendes. C'est-à-dire que je suis vraiment sur les entreprises où je sais que, bah, soit elles ont une distribution de dividendes depuis des, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, a priori, il y a de très forte chance qu'elles en distribuent encore dans les prochaines années. Ou alors, peut-être, c'est des entreprises qui distribuent des dividendes depuis pas très longtemps, mais qui, par contre, sont sous-cotées. C'est-à-dire que, au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre 2022 on est très clairement, il y a certaines actions qui sont vraiment, à mon sens, vraiment sous-cotées, et donc c'est, entre guillemets, le moment de la, de, la, de la promotion, si on peut dire ça comme ça, et donc c'est le bon moment pour rentrer. Euh, avant de commencer, je voulais préciser, eh bien, que aussi que j'utilise donc le, la plateforme Trade Republic aujourd'hui pour faire mes différents placements, donc on m'a posé la question aussi de pourquoi j'ai pu choisir cette plateforme, tout simplement parce que pour moi, elle est très ludique, très facile euh, donc d'accès, une application vraiment très simple, je l'ai même installée aussi sur le téléphone de mon fils, donc c'est pour vous dire... Et il fait également lui aussi ses différents euh, trades tous les mois. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je partage, eh bien, ce qu'il fait au quotidien. Il a, il a vraiment pris goût par rapport à ça. Et, euh, du coup, c est, c est, cette application est vraiment très bien faite. Le coût est très faible, puisqu'on a, je crois, un, c'est pas que je crois, c'est qu'on a un euro par transaction. Et si vous faites, eh bien, vous faites des investissements réguliers tous les mois sur une seule et même action, là, pour le coup, vous êtes vous avez absolument zéro frais qui sont pratiqués par cette plateforme. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. On peut faire du du paiement fractionné, c'est-à-dire qu'on peut prendre des fractions d'actions. On n'est pas obligé de prendre l'action complète. Donc, tout ça, sont quand même des fonctionnalités qui sont, à mon sens, très intéressantes. Si vous passez par mon lien d'affiliation, et je vous le mettrai dans la partie description, vous allez récupérer un petit bonus qui va vous permettre d'avoir une fraction d'action qui vous sera offerte par la plateforme Trade Republic. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, eh bien, à utiliser ce lien d'affiliation pour, eh bien, rejoindre cette plateforme si vous étiez intéressé et si vous vouliez vous aussi trader via Trade Republic. Voilà. et eh bien, ce que je vous propose, c'est que maintenant, eh bien, on, on enchaîne hein, et qu'on voit ensemble tout simplement, eh bien, aujourd'hui, mon portefeuille boursier, où est-ce que j'en suis précisément, les dividendes qui m'ont été euh, distribués et puis qu'on fasse tout de suite, eh bien, différents placements sur 10 actions que j'ai sélectionnées ce mois-ci et qui vont nous permettre très eh bien tout simplement de renforcer le portefeuille et d'aller chercher des actions qui à mon sens ont un très fort potentiel. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant, te découvrir un petit bouton s'abonner, tu actives la petite, la petite clochette, comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement eh bien en immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, sous-location, conciergerie d'appartement, et puis je te parle de bourse, bien évidemment. Et c'est donc le cas de cette vidéo, puisque je publie une vidéo par mois par rapport à un challenge que je me suis lancé il y a six mois maintenant. Et d'ailleurs, si tu veux suivre ce challenge tous les mois, eh bien je t'invite à récupérer. Tu vas voir, je vais te mettre un petit lien en haut de cette vidéo qui va te permettre d'accéder directement à la playlist et eh bien de toute cette série de vidéos que j'ai pu tourner et que je fais chaque mois en toute transparence avec toi, où tu vois précisément mes résultats et ça te permettra eh bien peut-être de t'en inspirer. Donc là, ce que je te propose et eh bien tout de suite, c'est que on passe sur mon téléphone et qu'on voit ensemble eh bien le, tout simplement les les, comment dirais-je, les, les, les, voilà, aujourd'hui, où, où en est mon portefeuille, les dividendes qui m'ont été distribués. Alors, sache aussi que euh, moi, ce mois-ci, donc, j'ai rechargé de 1500 euros, euh, donc, par rapport à mes différents revenus que j'ai pu réaliser le mois dernier, eh bien, je me suis dit que 1500 euros était une, plutôt une bonne somme. Moi, mon objectif, c'est vraiment de placer tous les mois une certaine somme d'argent, même si elle est toute petite ou plus grosse. Mais euh, l'idée, c'est toujours placer quelque chose tous les mois, plutôt que l'argent et le cash soient à dormir en banque. Donc, on arrive sur mon, euh, sur mon, donc, sur mon portefeuille. Euh, donc, on a eu des distributions de dividendes sur le mois de... Alors, on va peut-être reprendre plutôt le mois de novembre. Voilà. Alors, on va reprendre le mois de novembre. Donc, tu vois, j'ai eu une distribution de dividendes de AT&T 2,37 euros. J'ai eu ensuite distribution de dividendes Apple. 1,17€. Procter Gamble 2,27€. Alphabet, donc ça, ça c'était un placement. Euh, ensuite, j'ai eu donc Realty Income, 3,50€. Citigroup, 2,11€, donc ça doit faire la somme de 5, 7, 8, 10, on est à, à peu près à 11 euros de distribution de dividendes sur le mois de novembre. Ensuite, pour le mois de décembre, donc, je te tourne cette vidéo, on est le, très exactement le 14 décembre. Donc, distribution de dividendes de Visa, 74 centimes. J'ai eu ensuite Johnson Johnson, 3,64 euros. J'ai eu ensuite donc, Enbridge pour 2,24 euros. Ensuite, Microsoft, 1,64 euros. Et Chevron, mine de rien, 8,02 euros. Donc, on est à peu près à 12, 15, euh, on est à peu près à 16 euros de distribution de dividendes pour le mois de novembre. Donc, on peut faire un petit point très rapide sur mes, euh, sur mes actions. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui. Donc, euh, si on fait un recul par exemple sur un an, donc aujourd'hui, eh bien, je suis en perte par rapport à mon portefeuille à 1,35 euros. Voilà, mais comme je te le dis, moi, ça ne me pose aucun problème en soi puisque je me projette vraiment sur du long terme. Donc, ce n'est pas, pas un vrai souci. Et, euh, et euh, parce que je reste convaincu qu'en ce moment, on est sur une période plutôt basse. Il faut acheter, il faut acheter. Ça va peut-être encore ça baisse encore, bien évidemment. Mais on renforce, on renforce. Et l'idée, c'est de tout simplement se projeter sur plusieurs années. Euh, bien évidemment, sur 2023, ça risque en, en, encore d'être compliqué. Mais je préfère mettre mon argent en bourse que de le laisser en banque. J'insiste lourdement, mais c'est important parce que, mine de rien, tu vois, j'ai perdu que 1,35 Si on prend l'inflation, aujourd'hui, on a plus de 6 en France. Donc. Voilà. Euh, donc là, du coup, on fait un petit point sur mes différentes actions qu'on découvre jusqu ici, juste ici. Hein. Donc, euh, il me reste en espèces 1659 euros. Et ce mois-ci, je vais placer à peu près donc, 1500 euros, peut-être un petit peu plus, en fonction euh, de la valorisation au moment où je vais faire mes trades eh bien, en live. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on passe tout de suite sur euh, eh bien, les, les, donc, les actions sur lesquelles euh, on, va, on va se placer. Alors, je vais quand même repréciser. Donc, euh, moi, j'ai aujourd'hui deux actions, on va le voir ici ensemble sur mon téléphone. J'ai, alors ce n'est pas deux, c'est que j'en ai trois précisément. Euh, j'ai trois actions où voilà, on a PepsiCo, on a McDonald's et on a Johnson Johnson où j'ai un placement fractionné. C'est-à-dire que je ne prends pas l'action complète, je prends qu'une fraction d'action et donc tous les mois, je réinvestis 100 euros. Donc, ça me permet de profiter notamment eh bien, des coûts, des frais euh, réduits. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai n'ai pas de frais puisque je me suis engagé à, à tout simplement à recharger. Donc, ce mois-ci, je vais garder que PepsiCo et Johnson Johnson. McDonald's, je vais l'arrêter. Hein, tout simplement, je vais arrêter. Je considère qu'aujourd'hui, on est sur un niveau quand même assez haut sur McDonald's et je, je préfère attendre un tout petit peu avant de repartir cette action. Donc, eh bien, tout simplement, je supprime voilà, l'investissement programmé qui était prévu tous les mois, en début de mois. Donc, il me reste, tu l'as vu, Johnson, il me reste donc Johnson Johnson et PepsiCo, euh, en placement fractionné. Donc, on va tout de suite enchaîner sur, eh bien, les, euh, donc, les, les, premières actions. Donc, je vais partager mon écran et on va tout simplement découvrir tout ça ensemble et on va faire, eh bien, le placement ensemble, euh, sur mon téléphone. Donc, on va passer tout de suite sur, eh bien, l'action. Donc, euh, hop, voilà. On va passer sur Vichy. Je vais renforcer très clairement ce mois-ci cette action. voilà. Tout simplement parce que euh, bah, moi, les cours, je trouve qu'elles parlent d'elles-mêmes. Euh, on est sur une progression euh, depuis quand même pas mal de temps maintenant. Hein, sur 5 ans, on a 71,95% de progression. Il y avait une correction en, pendant la crise du Covid, mais on voit bien que c'est tout le temps d'augmentation. Euh, on a quand même des analyses euh, ici qui sont très intéressante, que Alors, je ne vais pas vous détailler ici, sinon ça va durer des heures et des heures cette vidéo. Euh, donc moi, pour moi, ça me paraît être une très bonne chose, on peut les voir très rapidement à distribution de dividendes, euh, donc on a des belles distributions de dividendes qui vont très certainement, d'après les spécialistes, se renforcer encore. Euh, donc pour moi, c'est une action prometteuse, qui est, qui est sous-évaluée à mon sens à 34,39 dollars, euh, une belle recommandation donc euh, des, euh, des, euh, des différents analystes, hein. Euh, donc pour moi, c'est une action que je vais euh, vraiment renforcer. Et ce que j'ai prévu, eh bien ce mois-ci, donc on est à 34 dollars, et eh bien c'est tout simplement qu'on renforce, comme je vous le disais. Donc je vais en prendre, alors on va passer sur mon téléphone directement. Donc, du coup, on va aller voir donc euh, Vichy. Donc Vichy, juste pour rappel, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est une entreprise qui fait donc des placements, euh, qui investit dans l'immobilier. Euh, comment dirais-je, donc, aux États-Unis, mais plus particulièrement sur tout ce qui est euh, à Las Vegas, notamment, principalement. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite description tout en bas. Voilà, « est une fiducie de placement immobilier. Elle s'était principalement engagée dans, dans l'activité de propriété et d'acquisition de destination de jeux, d'accueil, de divertissement. » Donc, ils ont des baux qui ont été renouvelés. Hein. Bon, je vous, je vous donne, je vous, je, vous, je vous passe toutes les explications par rapport à ça. Ils sont principalement implantés aujourd'hui à Las Vegas. Euh, ils ont racheté, euh, donc, euh, très récemment une, une entreprise, enfin voilà, pour moi c'est une, une entreprise qui est vraiment prometteuse, aujourd'hui qui est à 31,79€, euh, euh, j'en avais déjà acheté donc à 31,99€, donc vous voyez que c'est globalement la même chose, et donc ce que j'ai prévu ce mois-ci, donc distribution de dividendes, on a une forte recommandation à l'achat à 95%, hein, donc moi j'ai vraiment envie de, de renforcer là-dessus, donc on va aller tout simplement eh bien, en prendre 3 au prix actuel, euh, ce qui nous porte à 96,99€, je valide, acheter, et c'est presque dans la poche, puisque ça met un petit peu de temps, voilà, et c'est euh, dans la poche. Allez, on va aller maintenant sur la deuxième action, donc deuxième action que j'ai retenue pour vous, c'est l'action Visa. On va aller voir ça très rapidement ensemble. L'idée, c'est que ça ne dure pas non plus trop longtemps pour vous, parce que je sais que ça peut être un peu embêtant et que ça va vous permettre de, voilà, de vous inspirer. Euh, donc l'action Visa, donc je ne vous apprends rien, vous connaissez Visa, bien évidemment. Euh, ça semble quand même plutôt convaincant pour cette entreprise. Euh, donc on est à peu près flat sur, pendant un an, et sur cinq ans, on voit quand même qu'on est sur une tendance plutôt haussière. Là, on, on est plutôt sur un range qui est assez stable, aux alentours des 200 euh, dollars à peu près. Euh, moi, c'est une action que je vais renforcer ce mois-ci, très clairement. On a une belle distribution de dividendes, donc ça, ça me plaît plutôt bien, euh, avec une belle croissance sur 5 ans, une croissance de dividendes depuis 14 ans. Euh, donc, pour moi, une, une action, euh, voilà, ce, comment dirais-je, pérenne, une action, euh, voilà, ça, vous savez qui, qui est visa, hein, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Donc, moi, j'ai vraiment bien envie de continuer cette action et que ce que je vous propose, et eh bien, c'est que ce mois-ci, tout simplement, eh bien, on renforce notre position par rapport à Visa. Voilà, donc on se retrouve sur Trade Republic. Donc on va aller sur l'action Visa. Voilà. Donc l'action Visa, j'en avais acheté à, donc, déjà deux sur un prix moyen à 192,47 euh, euros. Voilà, donc on a une forte recommandation à l'achat aussi pour cette action, donc à 86%. Donc moi, ce que je vous propose, et eh bien tout simplement, c'est qu'on en prenne une aujourd'hui à 200,30 30 suivant, acheté, et c'est dans la poche. Allez, on continue, et eh bien, avec une troisième action. Donc là, cette fois-ci, on va aller sur TSM, donc euh, Taiwan semi -conducteur. Alors, une action... Euh, qui est notamment euh, où Warren Buffett s'est très clairement euh, engagé. Euh, moi, c'est une action sur laquelle je suis depuis très longtemps, donc sur les semi-conducteurs. Euh, moi, je reste convaincu que c'est une très bonne action. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà, donc là, je vous ai partagé mon écran. Euh, donc, depuis un an, on est quand même sur un point d'entrée qui est vraiment bas. On est vraiment au plus bas. Euh, si on prend sur 5 ans, euh, bah, on est redescendu quasiment euh, dans les années 2020. Hein. Euh, on est revenu carrément sur le point de 2020. Euh, donc pour moi, ça me, paraît, ça me paraît être un bon point d'entrée pour cette action parce qu'il y a beaucoup de signaux qui nous font comprendre que euh, voilà, les puces électroniques restent des composants difficiles à obtenir, difficiles à produire, etc. etc. Euh, donc je reste convaincu que c'est une action qui va tout le temps progresser. On a également une distribution de dividendes euh, donc sur des chiffres qui sont globalement... Euh, Cohérent, euh, une augmentation, une croissance dividende, donc de 10,18% sur les cinq dernières années. Euh, et puis, encore une fois, comme je vous le disais, eh c'est vrai que Warren Buffett, euh, très clairement, nous a, nous a dit que c'était une action sur laquelle euh, il s'est se, enfin, placé et sur du long terme. Donc, je pense qu'il y a quand même un, quelque chose à, à creuser par rapport à ça. Et euh, moi, personnellement, je suis convaincu que les semi-conducteurs font partie euh, aujourd'hui des. des on va dire, des... il y a clairement une bataille sur les semi-conducteurs et puis on... c'est quand même quelque chose qu'on a... Voilà, qu a besoin de plus en plus au quotidien. Euh... Donc, c'est vraiment une action sur laquelle je vais continuer à investir. Et ce mois-ci, je vous ai prévu, alors on va aller voir ensemble, TSM, voilà, donc, allez, à 75 à 75,70€ ce mois-ci. Euh, prix d'achat donc à la baissée, donc ça c'est bien, on va pouvoir renforcer justement. Hein, donc Moi, j'en je avais acheté 7 déjà à 84,09 euh, euros, euh, 0, 9, donc là, je vais renforcer. Et vous voyez, même les spécialistes hein, la recommandent à 80%. Et on a des distributions de dividendes qui sont plusieurs fois à l'année. Donc moi, c'est une action que je renforce hein, très clairement. Et donc là, je vais en prendre deux. Donc ce qui passe à 152 euros l'investissement suivant, acheter et c'est dans la poche. Allez, on continue, on avance, et on va aller cette fois-ci sur l'action Microsoft. Alors, l'action Microsoft, c'est pareil, je ne vous la présente plus. Hein, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois euh, chaque, à chaque fois. Donc, l'action Microsoft, je pense que vous connaissez bien. Euh, une action qui, pour moi, a de beaux jours devant elle. Voilà. Donc, pareil, pour moi, on est sur des bons points d'entrée. Ce sont des actions qui sont, à mon sens, soldées. Euh, puisque, vous voyez, elle a été au plus haut à 344,30 dollars. Aujourd'hui, on a 256 dollars. Euh, bon, une capitalisation boursière qui est juste incroyable. On a des belles recommandations quand même à l'achat ou au moins tenir. Et puis, ça reste une entreprise qui, comme à chaque année, distribue des dividendes. Et on a une croissance des dividendes quand même depuis 18 ans avec une, un taux de croissance de quasiment 10%. Euh, sur 5 sur ans, bon, un div euh, rendement, donc une distribution euh, relative par rapport au dividendes qui est assez faible, mais c'est logique aussi, puisque, et on a un ratio de distribution à 27%, c'est logique aussi, parce que c'est une entreprise qui innove. Donc forcément, elle a besoin de son cash pour pouvoir d'ailleurs continuer sa croissance. Donc pour, tout ça me paraît très cohérent. Donc pareil, une action que je vais euh, renforcer ce mois-ci. Donc ce que je vous propose, eh c'est que tout simplement, on aille sur mon écran, sur mon téléphone... D'ailleurs, on va faire un petit point un petit peu sur ce que j'avais euh, sur cette action. Voilà. hop, On va donc aller voir Microsoft. Voilà. Donc, euh, moi, mon prix d'achat, j'en avais déjà 4, acheté à 243. Donc, on voit que ça a baissé un petit peu. Et eh bien, tout simplement, et voyez, recommandation à l'achat des analystes hein, à 90%. Pour moi, c'est vraiment des actions qui sont sous-cotées. Euh, puisque vous voyez, la moyenne des analyses est quand même largement au-dessus. Pour moi, on est vraiment sous-coté, donc il faut y aller, il faut, faut renforcer. Euh, donc là, j'en prends une tout simplement, voilà, acheter, et c'est dans la poche aussi. Alors, on arrive ensuite à une autre action, une action que vous savez que j'aime que plutôt bien, puisque pour quelqu'un qui fait de l'immobilier comme moi, qui fait de l'investissement en immobilier, bah, naturellement, j'ai envie de faire des investissements et eh bien sur des actions cotées qui sont dans la gestion immobilière. Donc, on l'a vu notamment avec Vichy, puisque c'est une entreprise qui détient des biens immobiliers, plutôt sur Las Vegas, enfin, avec une destination euh, liée au jeux, donc euh, des beaux euh, commerciaux liés au, donc, euh, sur des euh, investissements, euh, sur des entreprises qui donc, détiennent des entreprises de jeux, mais également des restaurants, etc. Mais il y a aussi une autre entreprise que je parle régulièrement, Cyril RealteIncome. Donc, Realty Income, pareil, une entreprise donc, euh, qui fait tout simplement des investissements donc, sur de l'immobilier, euh, une belle entreprise américaine et pareil, qui pour moi est une entreprise sur laquelle il faut continuer à investir. Euh, C'est surtout, surtout qu'elle est, encore une fois, à mon sens, sous-évaluée. On va aller le voir ensemble. Hop, Realty Income Incorporation. donc on est à 64 dollars. Elle a perdu donc, 5% en un an. Hein, vous voyez elle a fait une belle chute ici elle est repartie un petit peu et je pense qu'elle va continuer et c'est surtout que si on se projette encore une fois sur 5 ans, on voit bien qu'il y a eu un creux donc, pendant la crise du Covid et elle est tendance on est vraiment sur une tendance haussière là aujourd'hui elle est en correction mais on est, on est très clairement sur un, sur un signal à l'achat, c'est mon sentiment en tout cas euh, on a aussi des belles recommandations euh, de différents analystes, hein. et puis c'est une entreprise, vous le savez, qui distribue des dividendes de manière constante depuis euh, un accroissement de dividendes de 20, depuis 25 ans, euh, avec un beau, bah, forcément un ratio de distribution très fort puisque c'est une société immobilière, donc ils ont euh, obligation de reverser la totalité des revenus à leurs investisseurs, ça reste logique. On a un 4,58% un div-rendement, donc, euh, euh, comment dirais-je, un ratio par rapport au cours de l'action qui, qui, à mon sens, qui est, qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Euh, donc, vous voyez, 2,98 dollars distribués annuellement pour un coût d'acquisition à 64,96 dollars me paraît plutôt bien. Donc là, du coup, bah, pareil, j'ai prévu de renforcer encore une fois un hein, Realty Income. C'est vraiment une action, euh, euh, bah, voilà, une, action, euh, une action qui me plaît particulièrement. Donc, on va retourner de nouveau sur mon téléphone et on va renforcer à nouveau. Euh, cette action. Voilà, donc on va retourner ici. Donc, on va aller sur Realty Income. Voilà. Donc, on a... Euh, donc, moi, vous voyez, bah, typiquement, j'ai donc 17 actions avec un prix d'achat moyen à 66,45 euros. Donc là, pour moi, c'est très bien parce que ça me permet de faire baisser mon prix d'achat. Hein, donc, c'est ça aussi euh, l'intérêt aujourd'hui qu'on a à renforcer. Euh, donc, on voit les distributions de dividendes. Euh, les analystes la voient plutôt à 65,40 euros. Les analystes sont assez mitigés, Ils disent qu'il faut la tenir et acheter. Euh, voilà, ils sont assez partagés. Mais moi, franchement, vu que je suis déjà placé, moi, ça va me permet de baisser mon, mon coût d'acquisition. Donc, tout simplement, je vais en prendre deux. Voilà, suivant. Acheter. Et c'est dans la poche. Allez, on va continuer donc sur une, une nouvelle action. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'action Amazon. Alors, je ne vous présente pas Amazon, hein, je crois que ça ne sert à rien, mais c'est surtout qu'à mon sens, on est sur encore une fois, un, vraiment pour moi, c'est les soldes, euh, très clairement. Cette action, est, elle est vraiment soldée aujourd'hui, elle est vraiment en dessous de sa, de sa, clairement, de sa, de sa valeur hein, réelle. On va voir ça ensemble. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez quand même... Hein, euh, sur 52 semaines, on est vraiment au plus bas puisque elle est montée jusqu'à 174 dollars. On est à 92,51 dollars. Enfin, c'est juste incroyable. Elle a perdu 45 en un an, cette action. Et sur 5 ans, on reste quand même positif. Mais regardez ici, on est au même niveau qu'aux années 2020. D'accord donc pour moi, il y a vraiment des bons points d'entrée. D'ailleurs, euh, bah beaucoup de. ça devient ridicule parce que oui, effectivement, euh, c'est juste euh, lui qui nous dit euh, le cadeau parfait pour mon portfolio. Moi, je, je suis convaincu de ça également. Euh, Amazon, je suis convaincu. Alors, il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc, là, on est vraiment sur une euh, voilà sur une, une projection avec une belle valorisation derrière. Pour moi, elle est sous évaluée cette action Amazon. Donc, eh bien, elle fait partie des actions que je vais euh, ce mois-ci eh euh, renforcer. Puisque j'avais déjà, euh, déjà donc, des actions, on va y aller ensemble, on va voir ça ensemble justement tout de suite. Voilà, hop. Donc on va aller voir tout de suite, Et eh bien Amazon. Voilà, donc Amazon. Donc j'en avais déjà détenu deux à un prix d'achat à 96 euros qui était vraiment très pas cher déjà, et eh bien justement, on va renforcer, ce qui va me permettre de baisser mon prix d'achat, puisque là, on va l'acheter à 86,61 euros, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. Regardez, les analystes la voient à 133,37 euros et on a une recommandation à l'achat à 92%. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on en prenne une tout simplement, achetée et c'est dans la poche. Allez, on arrive maintenant eh bien sur les deux dernières actions que je vous ai prévues pour ce mois-ci. Donc là, c'est deux nouvelles actions sur lesquelles je vais rentrer, euh, que j'avais pas, que je ne détenais pas encore en portefeuille, mais que j'ai sélectionné et qui me paraissent intéressants. encore une fois, dans un objectif de diversification au maximum du portefeuille, euh, avec des points d'entrée qui sont plutôt intéressants. Euh, donc par exemple, celle-ci, ah, vous allez me dire, mais Sébastien, tu es, es vraiment axé là-dessus. Medical Properties. Alors, medical properties. Euh, bon, je pense que vous avez compris de vous-même. Euh, alors, on va partager mon écran. Si je le partage pas, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, qui est medical properties Voilà. Euh, voilà. Donc, on est ici. Euh, alors, on va revenir peut-être sur. La, euh, voilà. Quand c'est du moins c'est traduit, c'est plus simple. Euh, donc, c'est une entreprise qui est basée à Birg Birmingham, en Alabama, et que c'est une société de placement immobilier qui investit dans des établissements de santé soumis à des beaux euh, NNN. Donc, euh, ce sont des beaux, euh, bah, comment dirais-je, qui sont euh, notamment des beaux euh, long terme très long terme Donc, pour moi, ça reste encore une fois prometteur. Encore une fois, vous allez me dire, c'est encore dans l'immobilier. Oui, mais on est sur un autre type d'immobilier. Mais c'est surtout que vous allez voir, cette entreprise me paraît... Euh bah, me paraît intéressante. Alors, on va aller voir justement. Voilà. Euh, depuis un an, c'est une entreprise qui a perdu 46% de sa valorisation. Euh, sur cinq ans, euh, elle a perdu moins 14%. Donc, vous voyez ici, il y a une très. Elle était en pleine progression, elle a énormément chuté sur 2020. Elle est repartie. Et là, on a un effondrement euh, total de cette, de cette action. Moi, pour moi, elle est encore une fois sous-évaluée, euh, cette action. Hein. Euh, vous voyez donc on a quand même des belles recommandations à l'achat de différents euh, bah de différents à mon sens euh, euh, investisseurs euh, voilà, LSS, voilà après le voilà 20% de performance est temps de faire une mise à jour voilà donc sachant que on a une, aussi une distribution de dividendes hein, donc on voit que c'est une entreprise qui est euh, qui distribue euh, régulièrement des dividendes mais c'est surtout que voilà on a euh, eh bien, un divin manque à 9,81%, hein, donc par rapport à son cours de l'action, euh, que vous achetez à 11 dollars, vous avez une distribution de quasiment 10%, hein, à 1,16$. D'accord Donc, pour une action, donc, eh bien, à 11,83$, vous récoltez 1,16$, c'est-à-dire quasiment 10%, c'est quand même pas mal. Euh, on a une belle croissance, donc, de voilà de, de, de, des dividendes, avec une distribution régulière des dividendes, donc... Euh, moi, je trouve que c'est une entreprise qui est prometteuse avec un coût d'acquisition qui, euh, qui est vraiment très peu cher. On voit bien, hein, distribution de dividendes, c'est régulier. Et une entreprise qui, euh, bah, je trouve, est au plus bas par rapport à sa valorisation avec des belles recommandations à l'achat donc, eh bien, c'est clairement une entreprise sur laquelle je vais euh, aller ce mois-ci. Euh, donc, euh, nouvelle entreprise, voilà, sur laquelle on va se placer. On va diversifier. Alors, même si ça reste dans l'immobilier, je le reconnais, effectivement, mais c'est un immobilier euh, à destination euh, médicale. Donc, euh, pour moi, ça reste une valeur euh, assez sûre, je trouve. Donc, on va aller voir ça ensemble sur mon téléphone. Voilà. Euh, donc je n'avais pas, bien évidemment, distribution dividende. les analystes la voient plutôt à 15,25 on a une recommandation à l'achat à 50% et une conservation à 50%. Eh bien moi, ce que je vous ai prévu ce mois-ci, combien je vais en prendre de celle-ci Eh bien, je vais en prendre 20, tout simplement. Euh, allez, on va aller en chercher 20 unités, ce qui porte à 227,16 l'acquisition sur cette entreprise, puisque pour moi, on est vraiment sur un bon point d'entrée, acheté. et ça y est c'est dans la poche, je ne peux plus faire marche arrière, c'est fait, voilà, c'est dans la poche. Et enfin, on arrive sur la dernière action, euh, une nouvelle action que je vais faire rentrer dans mon portefeuille ce mois-ci. Alors, elle est un petit peu originale, euh, mais à moi, me paraît pas, euh, ça me paraît intéressante, ça il faut aussi un petit peu… Euh, alors, ce n'est pas tenté, hein, je ne vais pas dans des trucs délirants, hein, je reste sur des entreprises qui sont euh, globalement… Euh, euh, qui sont globalement euh, des entreprises, euh, comment dirais-je, qui, qui existent depuis... De, depuis. Euh, on n'est pas sur des startups, là. On est vraiment sur des entreprises qui ont une très grosse valorisation. Donc, on prend pas des risques énormissimes, mais on diversifie. Donc, on va justement partager mon écran. Vous allez découvrir avec moi ensemble cette nouvelle action. Eh bien, c'est Union Pacific Corporation. Donc, c'est qui eh bien, euh, donc, euh, qui est situ... Voilà. Euh, c'est une des, des sept compagnies de chemin de fer hein, de classe 1 aux États-Unis. Donc, elle a été fondée en 1862, cette entreprise. Donc, euh, c'est un des réseaux de lignes principales le plus étendu des États-Unis. Voilà. Euh, D'ailleurs, on va découvrir un petit peu plus ici. On va aller sur, et eh bien. Euh... Alors je voulais vous donner un peu plus d'informations. Je devais normalement, j'avais, on va pas la retrouver ici, mais je voulais vous faire voir les différents euh, communiqués de presse. Voilà, voilà. Donc là on est, voyez, donc c'est un des plus gros réseaux euh, donc de, de, de transport, de transport. Euh, donc de lignes de chemin de fer aux états unis euh, Donc pour moi, ça reste une belle entreprise. Vous lui fait un, un petit peu expliquer lui ce qu'il en pensait. Euh, globalement, c'est plutôt positif. Euh, et c'est surtout que c'est une entreprise qui même, a priori, serait plutôt résiliente par, par rapport à des crises. Hein, donc ça, c'est ce que j'ai retenu moi de cet article. Je vous invite à, à le consulter euh, pareillement. Euh, donc là, on est sur eh bien, une valorisation qui est plutôt euh, basse aujourd'hui puisqu'elle a perdu 11,28%. Euh, on voit que sur 5 ans, eh bien on a quand même une belle progression de 68,79%, donc on voit qu'on est sur quand même une tendance globalement haussière depuis euh, bah, depuis quand même pas mal d'années. Là aujourd'hui, on a plutôt une tendance baissière, donc moi, pour moi, ça reste une entreprise sur laquelle j'ai envie de rentrer. Et on a aussi une distribution de dividendes, voilà, euh, avec eh bien une distribution de 44,25%, taux de croissance de 15% sur 5 ans, euh, d'ailleurs on pourrait aller voir la croissance des dividendes, et on voit qu'on a une croissance régulière hein, des dividendes de cette entreprise-là. Donc, eh bien, c'est une entreprise sur laquelle je vais vouloir euh, me placer ce mois-ci, encore une fois, dans un but de diversification. Donc, ce que je vous propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on aille sur mon écran et qu'on aille prendre une action directement sur Trade Republic, à l'aide de Trade Republic, c'est le plus exact, donc UNP. Voilà, Union pacifique, distribution dividende, euh, donc 204, voilà. Donc, on a une tendance à l'achat à 52%, conservation 45%, 3% à la vente. Bon, moi, c'est une action que j'ai envie de détenir. Encore une fois, j'ai envie de, de, de diversifier. Donc, on est à 205,10 euros cette action, suivant, acheter. Et ça y est, c'est dans la poche. Donc ce que je vous propose maintenant, et eh bien tout simplement qu'on fasse un petit point de, donc, de ce qui s'est passé euh, sur cette, euh, cette vidéo. Donc on va aller voir ensemble et eh bien les différents placements qui ont été faits. Voilà. Donc on retrouve bien les différents placements que j'ai pu réaliser. Il me reste 320 euros sur mon euh, sur mon dirais-je sur mon sol, mais en fait ces 320 euros, il y a 200 euros qui vont être prélevés le mois précédent prochain, le 1er janvier, pour aller alimenter, vous savez, les deux actions que j'ai conservées où je fais du paiement fractionné, donc notamment Johnson Johnson et PepsiCo. Voilà, donc du coup, on a terminé ici. Autre chose aussi que je voulais vous faire voir, et on va retourner sur mon écran, euh, une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Trade Republic que je trouve plutôt intéressante. Voilà, celle-ci, là on a un petit bouton qui va nous donner une analyse en fait, hein, donc euh, voilà, votre portefeuille a baissé de 1,60% depuis le début avec une perte de 192 euros. Voilà. Euh, donc, ils ont aussi offert la plateforme aux crypto, aux ETF, aux dérivés, etc. Moi, aujourd'hui, je, je suis essentiellement sur, le, sur, le, sur les actions boursières. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a une répartition voilà, de tout ce qui a été réalisé. Donc, vous voyez avec moi, voilà un petit peu sur quoi je suis placé avec la valorisation. Voilà. Et on a une analyse complète des différentes positions. Donc, on peut les trier par taille, par nom, depuis l'achat, hein, en pourcentage, et depuis l'achat. Par exemple, depuis l'achat en pourcentage, voilà. Depuis l'achat, euh, donc, euh, en valorisation, voilà, les actions qui m'ont fait gagner le plus d'argent aujourd'hui. Voilà. Donc après, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt sur un climat euh, baissier, Hein, mais c'est justement l'idée, c'est de renforcer ses positions et de se projeter plutôt sur du long terme. Donc pour moi, il n'y a rien de dérangeant là-dedans, il faut juste être euh, attentif et tous les mois renforcer, placer, euh, saisir des opportunités pour qu'à un moment donné, eh bien, voilà, on puisse se retrouver sur des années qui seront nettement meilleures. Mais encore une fois, on est sur une stratégie aussi de distribution de dividendes, donc, euh, euh, bien évidemment, quand l'action va revenir à son cours classique, avec vos distributions de dividendes, vous serez cl très clairement sur un placement qui va vous générer, enfin, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, qui va me générer eh bien, des, euh, des revenus par la suite. Mais il faut être patient, il faut prendre le temps. Pour moi, euh, je m'inscris sur du long terme. Donc, euh, donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va se retrouver bien évidemment le mois prochain pour eh bien passer faire un point sur mon portefeuille bien évidemment et puis également passer de nouveaux ordres, venir rentrer une somme d'argent et la diversifier. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui à travers eh bien ces différents placements en bourse. Je ne suis pas là pour faire du trading régulier, je suis pas là pour tout simplement faire de la spéculation, je suis là pour diversifier et placer mes, mon cash disponible. Et effectivement dans quelques années et eh bien avoir une, une belle valorisation de mon portefeuille euh, puisque je pense que là on est vraiment sur des années où on est sur un cours baissier mais l'avenir nous le démontrera. Voilà j'ai terminé, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue dans ce sens-là, si j'en publie d'autres à nouveau. Euh, voilà, c'est toujours pour moi enrichissant de savoir un petit peu vous, votre, euh, votre position par rapport à ça. Qu'est-ce que vous faites de votre cash Qu'est-ce que vous en faites hein, Est-ce que vous le laissez en banque Est-ce que vous le réinvestissez dans votre entreprise Est-ce que vous diversifiez en bourse Est-ce que vous le mettez dans l'immobilier Moi, j'essaie de faire un petit peu tout à la fois pour avoir plusieurs cordes à mon, arc, à mon arc, comme on le dit à chaque fois. Voilà, on a terminé. Moi, je vous propose qu'on se retrouve du coup le mois prochain pour cette vidéo. N'hésitez pas à suivre eh bien, cette playlist puisque c'est une playlist consacrée exclusivement à mes placements en bourse. Si c'est vraiment quelque chose qui vous, qui vous plaît, n'hésitez pas aussi à lâcher le pouce euh, bleu vers le haut, bien évidemment. Et puis, bah, je vous dis très bonne journée. Comme vous savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao